Lorsqu'on souhaite créer une entreprise, on ne pense pas toujours aux aides pour se lancer. Pour en parler, je me tourne vers vous, Lucie Louvet. Vous êtes responsable animation réseau et partenariat opérationnel à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Bonjour Lucie, que peut m'apporter l'ADI en tant que porteur de projet Merci Benjamin, bonjour à tous. Alors je vais vous répondre en deux fois, en deux temps. Dans un premier temps, je vais effectivement vous présenter l'offre de l'ADI et puis dans un second temps, pour reboucler sur la thématique du digital, je vous expliquerai comment les outils digitaux aujourd'hui viennent enrichir et simplifier cette offre. Euh, donc, l'ADI, on existe depuis 25 ans, on fait aujourd'hui du microcrédit accompagné. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Un microcrédit, c'est un petit prêt on va prêter jusqu'à 10 000 euros. On s'adresse à des porteurs de petits, entre guillemets, projets, puisqu'on va s'intéresser à des personnes qui ont un coût global de leur projet inférieur à 20 000 euros. Et dernière caractéristique, et pas des moindres, on s'adresse à des gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Alors aujourd'hui, il y a mille et une raisons qui font qu'on peut ne pas avoir accès au crédit bancaire. On peut être fiché à la Banque de France, on peut être interdit bancaire, on peut être bénéficiaire du minima sociaux, on peut avoir un projet qu'on est vraiment au prémices et la banque va dire bah, « revenez peut-être dans un ou deux ans quand vous aurez un ou deux bilans comptables à nous présenter ». Dans tous ces cas de figure, l'ADI est là pour vous financer et vous accompagner. Donc on propose aujourd'hui une solution globale pour les petites entreprises. On prête sous la forme du microcrédit, on conseille avec Adi Conseil et on fait également depuis quelques années de la microassurance pour vraiment sécuriser le démarrage de l'activité. Alors, je vais commencer par le financement. Tout d'abord, pourquoi financer son démarrage d'activité C'est une question super importante à se poser en amont, déjà parce que c'est plus facile d'aller euh, voir une banque et d'emprunter ou d'aller voir l'ADI quand on en est au démarrage de son projet qu'au bout de six mois quand euh, les, le, le premier euro de chiffre d'affaires tarde un petit peu à rentrer. Donc bien garder ça en tête et puis financer son démarrage d'activité et ne pas mettre toutes ses billes dans son projet. Je parle là de l'apport personnel qu'on pourrait avoir. Ça permet bien sûr de le garder de côté et d'avoir un petit coussin de sécurité pour pouvoir saisir une opportunité qui pourrait se présenter ou tout simplement faire face à un imprévu. Euh, L'offre de l'ADI aujourd'hui, c'est un microcrédit d'un montant de 10 000 euros maximum, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce microcrédit va pouvoir faire effet de levier et sous certaines conditions vous permettre d'accéder à des aides, donc euh, des prêts à taux zéro ou des primes dans certaines régions. Euh, et pour savoir si vous êtes euh, éligible à ces financements complémentaires, il faut rencontrer un conseiller de l'ADI. Le microcrédit, c'est quelque chose qui a été fait pour être très simple. Euh, on peut euh, emprunter à l'ADI sans avoir d'apport personnel. On peut être éligible quel que soit son statut juridique, quel que soit son type de besoin. On peut financer l'achat de matériel d'occasion. On peut également financer de la trésorerie euh, et on finance bien sûr euh, tout type d'activité. Alors voilà pour le financement. Maintenant, le financement de l'ADI à l'heure du digital. Comment ça se passe On vous propose euh, depuis quelques années maintenant une prise de rendez-vous en ligne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir simuler votre microcrédit. regarder combien est-ce que ça va vous coûter regarder quelle sera votre échéance mensuelle, c'est-à-dire sur votre budget personnel mensuel ou par rapport à vos revenus d'activité, combien ça va vous coûter. Euh, vous allez également pouvoir euh, bah, valider votre éligibilité au microcrédit, ça prend 10 minutes, vous répondez à un questionnaire. Si ce questionnaire euh, est négatif, entre guillemets, on vous propose d'appeler notre plateforme téléphonique pour échanger avec un conseiller accueil et s'il est positif, vous pouvez directement prendre rendez-vous avec le conseiller à plus proche de chez vous en voyant tout tout simplement euh, euh, ses plages horaires disponibles et en, et en validant le, le rendez-vous. Euh, une fois qu'un client est financé par l'ADI, euh, il a à sa disposition depuis quelques semaines euh, un espace client qui va lui permettre de euh, suivre le remboursement de son prêt, si besoin faire un paiement par carte bancaire pour prendre de l'avance ou éventuellement rattraper un retard. Et il pourra également récupérer les coordonnées de son conseiller si elles se sont égarées. Et tout ça, ça se passe sur www.adiconnect.fr, notre site internet. Voilà pour le financement. Côté accompagnement maintenant, donc même question, pourquoi est-ce que c'est primordial de se faire accompagner au démarrage On en a déjà un petit peu parlé lors des interventions des uns et des autres. Pour moi, c'est le point, on touche du doigt là, le point primordial de cette matinée. Sachez que les entreprises qui sont accompagnées réussissent mieux que la moyenne et sachez que qu'on a tous effectivement nos outils, nos offres qui vont permettre de vous accompagner. Cet accompagnement... Il va vous permettre de gagner du temps en ayant accès à des infos précises, exactes, rapidement. Ça va vous permettre de vous poser également les bonnes questions dans le bon ordre. Euh, ça va vous permettre du coup d'éviter certains pièges de la création d'entreprise. On en a un petit peu euh, parlé tout à l'heure avec l'intervention de Laure, il n'est pas rare de voir des gens arriver en disant « je veux monter une micro-entreprise euh, », sauf qu'en fait c'est plus facile de choisir son statut à la fin de son parcours de, de, de création, euh, et une fois qu'on sait déjà ce qu'on va vendre, avec quel montant de chiffre d'affaires prévisionnel, etc. etc. Et puis dernier, euh, dernier point, être accompagné ça va vous permettre de confronter votre projet à un regard extérieur puisque euh, Xavier l'a également souligné quand on crée sa boîte on est tout seul euh, et avoir euh, la possibilité de prendre du recul avec un professionnel de la création d'entreprise qui va pouvoir mettre en perspective les choix, peut-être attirer l'attention sur euh, un choix à creuser ou une information euh, à creuser c'est intéressant. Donc elle a dit on propose un accompagnement qui est gratuit avant, pendant, après la création d'entreprise. Euh, L'objectif pour nous c'est de pouvoir répondre à tout type de questions d'ordre juridique, commercial, de gestion. On ne va pas faire à votre place, mais on va vous aider à vous poser les bonnes questions pour que vous résolviez vos questions. Euh, et puis je fais juste un petit zoom sur les jeunes de 18 à 32 ans. Donc elle a dit on accompagne tout le monde quel que soit son âge, mais pour les moins de 32 ans on a un programme spécifique qui s'appelle Créa Jeunes, qui est un accompagnement euh, renforcé avec une part formation, une partie tutorat. Et euh, sur un format de 4 à 6 semaines, on va vraiment accompagner les jeunes à euh, l'ébauche de leur business plan, le business plan dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour l'accompagnement physique. Et cet accompagnement physique vient euh, aujourd'hui euh, être complété par une offre digitale, euh, puisque l'ADI a lancé euh, une offre de neuf Petit, euh, petite vidéo et une boîte à outils qui est également accessible sur notre site internet www.indiconnect.fr euh, Ces tutoriels ils sont intéressants parce qu'ils sont très courts euh, ils sont accompagnés de cette boîte à outils qui va vous permettre de bah, récupérer le fichier Excel ou euh, savoir comment calculer son seuil de rentabilité, etc. C'est très pratico-pratique et ça vous permet d'avancer. Si vous avez des soucis de mobilité, si vous êtes mieux pour commencer à démarrer chez vous, vous pouvez euh, le faire avec ces outils-là ou également avec CCI Builder dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, allez voir un conseiller de l'ADI ou un conseiller de la CCI pour coupler euh, ces, ce premier travail avec des rendez-vous physiques. Euh, on propose ensuite euh, des fiches pratiques, on propose des bons plans. Alors des fiches pratiques, c'est euh, euh, une base de données qui va reprendre tout un tas d'informations qui va venir compléter euh, celle de l'AFE pour euh, renseigner euh, les questions que vous pouvez avoir. Euh, les bons plans, c'est quoi C'est une offre euh, réservée aux clients de l'ADI qui permet d'avoir accès à certains services avec des tarifs avantageux. Par exemple, on est partenaire des de garages Renault Mobilis qui vont vous permettre de réparer votre véhicule avec euh, des tarifs avantageux avantageux. et puis enfin on propose sur notre site internet l'annuaire qui est, une, qui est un, une interface qui permet à tout un chacun donc Xavier, Laure, Nathalie si vous cherchez un coiffeur ou un plombier et que vous souhaitez faire appel à des clients de l'ADI, ça permet de solliciter effectivement les personnes qu'on a soutenues. Euh, je terminerai avec deux petites infos, on lance à la rentrée un programme de webconférence qui peut venir compléter euh, celui de l'Emploi Store euh, pour effectivement échanger sur la création d'entreprise et la micro-entreprise et puis on a un dernier axe qui est euh, finalement d'accompagner aussi les créateurs d'entreprise à la dématérialisation puisqu'on le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches qui sont accessibles sur internet. Je prendrai l'exemple de la cotisation foncière des entreprises qui, euh, en novembre 2016, pour un paiement en décembre 2016, vous demandera de faire des démarches sur Internet. Et donc, on veille à, effectivement, à diffuser de l'information à ce sujet pour euh, faciliter et accompagner euh, les créateurs d'entreprises dans ces démarches-là. Un petit mot très rapide, euh, l'ADIS, c'est également de la micro-assurance, comme je disais tout à l'heure, pour sécuriser le démarrage de l'activité. Et puis, la micro-franchise qui est une formule euh, d'activités clés en main, je dirais, pour des gens qui veulent se lancer comme créateurs d'entreprise mais qui n'ont pas d'idée. Donc on en a trois aujourd'hui. C'est un métier de petit jardinier, un métier de chauffeur et un métier ce qu'on appelle cyclopolitain. Donc c'est transporter à vélo des personnes ou des courses euh, qui sont voilà, trois offres euh, disponibles aujourd'hui. Juste une petite info, Chauffeur Go est un service toujours euh, en fonctionnement mais il n'y a plus de recrutement de chauffeur actuel. Voilà. Merci. Xavier Laguerie, est-ce que, au moment où vous avez créé votre première entreprise, je crois il y a 11 ans, euh, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait euh, ces aides-là Alors, il y a 11 ans, il n'y avait peut-être pas autant d'aides, mais est-ce que vous étiez au courant qu'il qu existait des aides et un accompagnement euh, Oui, tout à fait. Alors moi, déjà, j'ai profité des allocations chômage. Euh, J'y avais droit pendant deux ans et j'ai dû en profiter pendant 14 ou 15 mois, quelque chose comme ça. Euh, parce qu'après, moi, je activité a pu se, enfin, a pu me payer. Et ensuite, bon, en termes de financement, on s'est débrouillé tout seul. Donc moi j'ai démarré ma première activité avec un associé, on, avait, on a chacun mis dans la boîte 7500 euros, donc 15 000 euros au total, pas d'emprunt bancaire, pas de, de levée de fonds, donc pour une entreprise maintenant qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc comme quoi c'est... Euh, c'est possible. Euh, moi, j'avais prévu de me faire aider dans un deuxième temps. Alors, c'est peut-être une erreur euh, parce que j'aurais été probablement moins beau euh, pour pour pour emprunter à la banque. Et moi, je m'étais dit voilà, si je me plante avec mes économies, et eh bien j'essaierai ensuite une de tenter une chance de tenter ma chance une deuxième fois euh, avec un emprunt. Par contre, ce que j'avais fait moi, c'est que j'avais j'avais négocié un contrat d'affacturage. Euh, c'est un sujet dont on aurait peut-être pu parler aussi euh, aujourd'hui. Parce que moi, ce dont j'avais peur, c'est le trou de trésorerie. C'est pas parce qu'on fait un euro de chiffre d'affaires euh, qu'on a le compte euh, qu'on a le compte qui est rempli. Alors déjà, le de chiffre d'affaires, il arrive très loin. Hein. Moi, j'ai fait mon premier euro de chiffre d'affaires au bout de six mois d'activité. J'étais certain que ça allait prendre moins d'un mois. Mais bon, c'est pas parce qu'on a fait un euro de chiffre d'affaires qu'on euh, peut se payer. Il euh, y a beaucoup d'activités qui sont à trésorerie négative. Euh, et donc là, euh, on creuse, sa tombe. Hein, alors que l'activité va bien. Et donc, la facturage, ça peut être aussi une solution, euh, une solution intéressante. Merci. Maria, a-t-on des questions sur les réseaux sociaux pour Lucie Louvet de l'ADI Merci à tous pour vos questions. Il vous reste encore un petit peu de temps pour poser vos questions à nos invités. Mais pas d'inquiétude, nos conseillers de l'emploi sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, euh, Lucie, nous avons une petite question de Marie sur Twitter qui demande s'il existe des dispositifs spécifiques pour les jeunes par le biais de l'ADI mm -hmm tel que le RSA également. Euh, donc comme je l'ai dit, effectivement, elle a dit, on a ce programme Créa Jeune qui va vous accompagner dans euh, la réalisation de votre business plan. Euh... Après. Pour les aides financières, c'est le, le même principe pour tous les publics où il y a des, des aides plus particulières pour les jeunes qui démarrent Alors après, effectivement, sur le volet financier, euh, il y a tout un tas de statuts quand on est jeune, quand on est plus âgé, quand on est handicapé, quand on est euh, voilà, qui permettent d'avoir accès à des aides. Euh, je dirais que, bien retenir que pour avoir accès à ces aides, il faut les demander avant la création d'entreprise, il y a certaines aides qui ne sont plus accessibles une fois qu'on a créé, c'est-à-dire une fois qu'on a son numéro SIRET. Euh, mais le, le plus simple, comme une partie des aides sont également régionalisées, ce serait d'aller de, de, voir euh, ben un conseiller de l'Adi ou un conseiller de la CCI près de chez vous pour effectivement savoir quelles sont les aides accessibles aux jeunes disponibles chez vous. Ouais. Il, y a un, il y a un site internet qui s'appelle lesaides.fr qui référence euh, la plupart des aides euh, et régionales et nationales. Il y a également sur le site euh, de l'AFE euh, un, un « Qui peut vous aider euh, » qui référence aussi euh, une majorité, euh, majorité d'aides. Ça permet de faire un premier tri pour éviter, comme disait Xavier, de perdre beaucoup de temps. Les, les jeunes euh, de moins de 26 ans sont éligibles à l'ACRE, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou pas. Donc, euh, une exonération de cotisation sociale sur les 12 premiers mois d'activité. Et en quelques mots, pour rebalayer les aides qui existent, il y a des aides qui permettent d'avoir un accompagnement renforcé et un accès à un financement facilité, c'est le NACRE. Effectivement, pour y avoir accès, il faut être jeune ou euh, demandeur d'emploi, indemnisé, hein, euh, etc. Il y a mm -hmm. pas mal de, de critères. Ensuite, il y a cette aide qui permet de payer moins de cotisations sociales, c'est l'ACRE. Il y a toutes les aides, on a un petit peu parlé, qui permettent de maintenir ses revenus sociaux ou maintenir ses revenus Pôle emploi une fois qu'on a créé. Donc ça, c'est avec Pôle emploi ou la CAF que ça se passe. Et puis ensuite, il y a les aides financières, donc primes, prêt à taux zéro, etc. Merci. Alors, merci. Euh...